Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 15 mars 2021. Deux parties pour mon horoscope, première partie on regarde les planètes, ce qui nous concerne tous, et puis deuxième partie, je pense plus courte, je vous referai le cycle des saisons, parce que c'est un mécanisme de base quand on s'intéresse à l'astro, et parce qu'il y a l'arrivée du printemps, samedi 20 mars à 10h40, heure de Paris, voilà. Qu'est-ce qu qu'il y a dans le ciel La semaine démarre avec le soleil, principe de vitalité, de force. C'est un peu le chef d'orchestre, le soleil, dans un thème. C'est vraiment le point central, c'est le centre du système, mais c'est aussi ce qui nous éclaire en matière de conscience, d'objectifs lucides. Soleil en poisson, hein pour qui est-ce qu'il est bon Pour qui est-ce qu'il apporte cette, cette puissance vitale Surtout qu'il n'est pas tout seul en poisson, il y a encore Vénus. Soleil, Vénus, Neptune en poisson, mon Triptyque, très intéressant, et puis euh, même Mercure va arriver en poisson là, lundi soir, vous allez voir, ça fait beaucoup de choses, donc énormément de, de, de bonnes choses à la fois en matière de confiance en soi, de vitalité, de, de, de, de force de vie en fait, hein, pour euh, mes poissons. Bon anniversaire à mes 3e décan, pour mes scorpions, pour mes cancers et par jeu de sextile pour mes taureaux et mes capricornes. Vous cinq, en gros, l'essentiel de la semaine est plutôt protégé par des influences qui vous veulent du bien. Ça, c'est dit. Euh, qui, euh, après, il y a un autre aspect. Lundi, bon alors juste lundi, Mercure, le mental, la communication est encore dans le signe du Verseau jusqu'à euh, 23h28 dans nos heures ici en France. Euh, donc, Mercure, le mental est extrêmement positif, surtout en Verseau, je l'aime beaucoup, je vous en avais parlé la semaine dernière, euh, pour qui favorise la communication, des choses à se dire, profitez-en dès lundis, jusqu'à lundi en fait pour euh, pour exprimer tout ce qu'on a sur le cœur, toutes les clarifications à faire, excellent pour mes signes d'air, pour mes versos, pour mes balances, pour mes gémeaux, et puis également, hein, si euh, Mercure est en verso, il est bon pour mes Sagittaires dont je parlais pas beaucoup, mais j'en reparlerai avec le printemps, vous allez voir, et puis également pour mes béliers, vous cinq, la com, jusqu'à lundi, c'est bon. À partir de mardi, effectivement, Mercure va rentrer en poisson et quand il entre en poisson, il rejoint la cohorte de toutes ces planètes qui sont actuellement dans ce signe. Hein, ça fait quatre du coup. Hein, soleil, euh, Vénus, Mercure, Neptune. Donc, il redonne un courant supplémentaire, aussi bien en matière de vitalité, soleil, euh, d'aptitude à fluidifier la communication, qui devient beaucoup plus intuitive euh, dans le signe du poisson, beaucoup plus feeling. Hein, cette sorte d'intelligence émotionnelle qui, qui permet, comment dire, d'aller au-delà des choses dites, en fait. Souvent, vous remarquerez, les profils qui ont mercure dans le signe du poisson sont des intuitifs, hein, la fameuse intelligence émotionnelle, qui ressentent, hein, quel que soit le discours qu'on leur tient, en fait, finalement, ils ont une sorte de, de décodeur interne qui fait qu'ils font le filtrage. Voilà. Euh, J'avais vu un film de, de, où on mettait en présence, c'était, comment il s'appelle, les films Le 13, euh, Lelouch, Lelouch avait fait un film où il mettait en situation euh, Ophélie Winter, qui était soleil, mercure, poisson, et Bernard Tapie, en fait, qui lui racontait comment fonctionnait le commerce, c'était intéressant ce duo là et il avait eu l'intelligence de faire en voix off tout ce qu'elle entendait au-delà de ce que lui lui racontait, c'est ça Mercure en poisson, parfois on a l'impression qu'ils sont pas tout à fait connectés avec nous mais en fait ils analysent de façon complètement intuitive, au-delà du discours quelle est la portée du discours, qu'est-ce qu'on veut leur faire passer comme info, c'est assez rigolo donc euh, avec tout ce paquet en poisson, je le refais les grands gagnants de la semaine sont mes poissons, hein, mes, mes scorpions mes cancers, hein, et puis bien évidemment, hein, mes capricornes par le jeté sextile et mes taureaux. Vous cinq, tout va bien, quatre planètes qui vous veulent du bien, c'est quand même pas mal, 40% du thème, c'est beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, Mars, l'action, la tonicité, l'énergie, la volonté, euh, l'aptitude à retrousser les manches, comme j'aime bien le dire, Mars actuellement est en gémeaux. Mars est en gémeaux, donc euh, il veut du bien à mes gémeaux. Hein, il est euh, à 6 degrés, il démarre la semaine à 6 degrés, donc premier décan surtout. Les deux autres, oui, par un jeu d'extension, parce qu'on est dans la zone où il y a ce qu'on appelle une orbe d'influence. Donc extrêmement tonifiant pour mes gémeaux, mes versos, et bien évidemment le troisième signe d'air, mes balances. Et quand une planète est en gémeaux, elle veut du bien à mes béliers et à mes lions. C'est des dynamiques durant lesquelles vous êtes plus actifs. Hein, L'énergie se synchronise naturellement de façon plus fluide. Mars dans le signe des gémeaux, vous connaissez son l'analogie que j'en fais avec le, le, le principe de MacGyver, côté très débrouillard, donc il donne cette toile de fond-là qui, euh, qui, qui est plus active. Dans l'urgence, souvent, on trouve des solutions à tout. Je l'appelle le Mars pompier, en fait, parce qu'il est vraiment très réactif. Euh, c'est très positif, quoi. C'est pas très endurant, mais c'est très réactif pour résoudre tout ce qui bloque, tout ce qui coince, tout ce qui traîne, tout ce qui a besoin d'intervention rapide. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre Jupiter, Jupiter en verso actuellement, Saturne en verso aussi. Jupiter démarre la à 19 degrés 50 minutes du Verseau. Donc, il va quitter le deuxième décan pour amorcer le troisième décan des Verseaux. Période particulièrement heureuse quand Jupiter est dans une zone quelque part. Donc quand Jupiter est dans cette partie-là, euh, planète de la chance, la bonne étoile dans un thème, moi j'essaye de la calculer, de la paramétrer en partie, hein, c'est en, en grande partie avec le, le, la disposition où était Jupiter à la naissance. C'est ce qu'on appelle la bonne étoile. Hein. Il y a Vénus et Jupiter, ce sont les deux bonnes étoiles entre guillemets qui nous permettent de calibrer l'aptitude de chacun à attraper les bonnes énergies, à essayer de gérer les relations avec l'autorité, avec les sous, avec les rapports de force de façon fluide. Tout ça, Jupiter est un très bel indice pour y parvenir. Ça nous donne vraiment des informations intéressantes dans un thème. Bref, en ce moment, il navigue entre deuxième et troisième décan du verso. Donc, à qui apporte-t-il ce petit plus en matière de chance <rire> C'est surtout ça qui nous intéresse. Donc, deuxième, troisième décan Verseau, super. Deuxième, troisième décan balance, super. Deuxième, troisième décan gémeaux, super. Et puis, quand il est en verso, deuxième, troisième décan bélier, c'est la pêche, et euh, deuxième, troisième décan, de l'autre côté, mes sagittaires, c'est très bon aussi. J'ai eu des petits commentaires parce que j'avais oublié mes sagittaires la semaine dernière, mais là, ça va repartir. Alors ça, c'est pour l'essentiel de la semaine. Et puis, je vous ferai un truc sur la pleine lune qui arrivera en fin de mois, mais en attendant, à partir de samedi 20 mars, donc à la fin de cette semaine, hein, juste avant l'horoscope le, le, le, suivant que je vous ferai pour lundi, le soleil va rentrer dans le signe du bélier. Alors, il, il varie. En fait, on me demande souvent, je suis né tel jour, tel jour. Or, quand on est entre deux, eh bien, ça varie d'une année sur l'autre. L'entrée et la sortie du soleil dans un signe et l'entrée du coup du soleil dans le signe suivant. Pourquoi Parce qu'il y a des petits décalages sur notre calendrier. Et ces petits décalages-là, on, on ne peut le faire que manuellement avec les éphémérides, parce que ça change tout le temps. Par exemple, cette année, le printemps il arrive samedi 20 mars à environ 10h40 heure de Paris. Donc samedi 20 mars, c'est le printemps, le matin, voilà. Et donc, on change complètement le cycle. Et en fait, quand on raisonne d'un point de vue astrologique, l'année astrologique, elle démarre pas le 1er janvier, mais elle démarre le premier jour du printemps, parce que l'amorce de la vie nouvelle apparaît à ce moment-là. Et donc, quand on découpe le ciel, l'astrologie a fonctionné comme ça, a démarré comme ça, a amorcé comme ça, c'était une façon de calculer le temps, les récoltes, les saisons, le jour, la nuit, c'était les, les postulats fondamentaux sur lesquels on a construit tout ce, qu tout ce qui nous entourait. Et le printemps, c'est cette pousser pousser pousser de vie qui redémarre, c'est ce nouveau cycle qui se met en place, c'est toutes ces nouvelles énergies qui vont émerger, et puis après quand le soleil arrive en période de l'été c'est la plénitude de la nature et puis quand il arrive à l'automne, l'équilibre des saisons les transformations avec le scorpion les, les fruits qui sont tombés au sol qui sont en transformation pourrissent pour faire renaître la nouvelle graine l'hiver, on tient le choc et pendant le printemps ça redémarre, et là on arrive au printemps on y arrive enfin, c'est le mécanisme astrologique ce sont les premiers écolos, les astrologues en fait parce qu'on suit ce cycle de saison avec une, une, une, un suivi, une pertinence, une finesse tout à fait euh, basique, fondamentale sur laquelle on s'appuie pour, pour comprendre les mécanismes. Voilà, c'est dit. Euh, donc, à partir de samedi prochain, ça va être la fête pour mes signes de feu. Ça va être la fête à partir de samedi, donc pendant une période, euh, environ un mois, toujours pareil. Donc, je, vous allez, je vais de nouveau vous parler beaucoup plus de mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et qui, sera les gagnants, qui seront les gagnants par le jeu de, de, de, de, des rapports de sextile hein. euh, Si c'est très bon, euh, avec le soleil qui rentre en bélier, ça veut du bien à mes verso et du bien à mes gémeaux. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Voilà. Bah, je vous ai fait un petit tour, c'est un petit horoscope, comme ça. Toujours bon de comprendre le mécanisme des cycles des saisons, parce que tout repose sur ce principe-là. Et puis, juste pour le jeu de l'anecdote, euh, les profils qui sont nés au printemps, on a coutume de dire qu'ils ont plus statistiquement, toujours pareil, hein. plus de force, plus d'énergie, plus de volonté, mais moins d'endurance que ceux qui sont nés en hiver, qui, à l'inverse, n'ont pas cette sanguinité agissante, mais sont davantage construits pour fonctionner à l'économie, pour tenir, pour l'endurance. L'hiver, ce sont plutôt les marathoniens. Hein. Les printemps sont les sprinters, l'hiver, les marathoniens. Comme ça, juste un truc à connaître, une sorte de mémotechnique à avoir en tête. Euh, merci, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos... Pour tout ce qui me fait plaisir. On se dit à très vite. Merci encore.